Bonjour tout le monde, je m'appelle Najwa, bienvenue à ma chaîne. S'il vous plaît, rendez-moi un favori. Tapez sur le bouton souscrire et aussi sur le bouton aimer. Donc je voulais juste prendre cette vidéo pour parler spécifiquement à mon public français euh, de Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sucsex. Um, et fondamentalement, dites-vous simplement quelles nouvelles j'ai recueilli, um, Jusqu'à présent et mes réflexions à ce sujet en français. Maintenant, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, vous vous demandez peut-être pourquoi cette femme avec l'accent trop américain parle en français. Eh bien parce que c'est parce que je vis en France depuis 5 ans. Euh, J'habite en île de france J'ai aussi vécu à Londres pendant 6 mois. Et, euh, bon, de toute façon, mon français n'est pas parfait, mais je pense qu'il était plus facile pour moi de communiquer avec mon public français en la langue française. Um, parce que je sais que c'est... Je sais que, que peut-être c'est difficile et épuisant d'écouter des choses complexes et nuancées dans une langue autrement que votre langue maternelle. Et euh, je, je comprends ça vraiment parce que Beaucoup de, beaucoup de temps je, je regarde des émissions en anglais, en, euh, je suis désolée, en français et euh, parfois c'est très difficile pour moi, euh, même que je peux comprendre tout, parfois c'est difficile de comprendre des choses très nuancées et des choses comme ça, donc je comprends. Euh, c'est pourquoi maintenant je suis ici, même euh, si mon accent est terrible, <rire> mon moi ma caméra est terrible, toujours... Euh, on peut parler, je suis désolée, mais c'est encore le moins que je puisse faire. Je suis heureuse que, tu, que vous, vous, euh, vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Donc, en gros, laissez-moi vous parler de mon parcours de découverte de Harry et Meghan et de la façon dont ce sujet est si absolument polarisé. Euh, J'avais essentiellement entendu parler du prince Harry et Meghan Markle, une femme métisse en 2016. Uh, 2016 ou 2017 uh, je pense quand ils ont vraiment commencé à sortir ensemble et leur histoire d'amour a commencé à devenir très médiatisée et je pensais que c'était génial mais je ne les suivais pas régulise, religieusement comme beaucoup de monde vous savez et je, ai pas, je, je ne l'ai pas vraiment suivi le plus près jusqu'à l'été 2022 et cela montre à quel moment à quel point les choses ont vraiment explosé. Vraiment. Ils étaient essentiellement chassés du Royaume-Uni. Donc, à ce moment-là, quand je les ai découverts en 2022, euh, j'en suis devenue très consciente Que de nombreux tabloïds britanniques et les Britanniques soi-même, euh, qui les suivaient comme en, en façon, façon depuis 2016, leur envoyant beaucoup de haine. Ce qui est vraiment étrange pour moi, c'est le niveau d'obsession haineuse des tabloïds britanniques et les Britanniques qui les suivent. Parce que maintenant, en tant qu'Américaine, qui vivent en France, qui vécu en France, um, je dois vous dire que c'est au cours de ces 7 ou 8 derniers mois que j'ai découvert Harry et Meghan euh, et ce qu'ils ont vécu. J'ai été absolument choquée par le niveau de vitriol, de fausses nouvelles et le manque d'éthique des publications britanniques ont diffusé à leur sujet. Je n'ai jamais vu dans cette manière, dans ma vie, euh, niveau, ce niveau de haine, euh, ni aux États-Unis, ni en France, comme l'a récemment déclaré l'un des animateurs de la télévision, euh, Sucks Squad Family TV. Uh, vous savez, les États-Unis ne parleront pas de Harry et Meghan à chaque seconde, de chaque jour, et c'est ce que les tableaux britanniques font depuis très longtemps maintenant. Depuis, je dirais en 2020, la couverture de Harry et Meghan est entrée dans cet endroit obsessionnel dans lequel ils se trouvent maintenant. Tout cela a été dirigé par tous ceux qui sont dirigés par groupe Murdoch et ses armées des journalistes euh, sans éthique. Brian de Sussex Squad Family TV euh, sur YouTube a essentiellement dit qui est une excellente chaîne. Et, et vous devez, si vous deviez tout la suivre, euh, si vous le, le pouvez, c'est en anglais, mais c'est une excellente chaîne. Um, il a essentiellement dit que vous savez que les, les médias américains ne parleront pas de Harry et Meghan à chaque seconde de chaque jour. Et c'est comme ça en, en, en grande bretagne et en ce moment. Et il s'agit clairement d'une décision politique visant à détourner l'attention des implications de Brexit. Maintenant, vos euh, concitoyens ici en France avec moi savent probablement que Emmanuel Macron rencontre Rishi Sunak la semaine dernière pour discuter, discuter les différents sujets euh, importants qui concernent la, le partenariat entre euh, euh, le Royaume-Uni et la France. Et maintenant, la plupart d'entre nous en France savons que le Brexit était une décision précipitée et beaucoup de d'urbans à qui j'ai parlé euh, pensent que le Brexit a été vraiment précipité. Et que le Royaume-Uni n'a vraiment pas pensé à toutes les implications et conséquences qui viendraient avec le Brexit. Alors, comment cela se reporte-t-il à Harry et Meghan, demandez-vous Eh bien, à mon avis, je crois que le vitro anneau constant qui sort du Royaume-Uni à propos Harry et Meghan est un moyen énorme de détourner l'attention des implications du Brexit. Vraiment, je crois ça avec tout mon cœur. Parce que nous savons en ce moment que le recours aux banques alimentaires en, en, en Grande-Bretagne a pratiquement doublé depuis le Brexit. Nous savons que de nombreuses de personnes, en particulier les personnes âgées en Grande-Bretagne, sont mortes de froid cet hiver, mal malheureusement. Et les hivers après le Brexit, et puis, ils puissent reposer en paix. C'est parce qu'ils n'avaient pas de moyens de chauffer leur maison. Nous avons également vu de nombreuses familles de la classe ouvrière ont été obligées de choisir entre chauffer leur maison et manger. Des gens avec des enfants, les gens plus âgés, de choisir entre chauffer leur maison et manger pendant ces hivers depuis le Brexit. Et nous savons que ces conditions ne font que se préparer au Royaume-Uni depuis sept ans alors que d'autres économies comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis ont toutes commencé à se redresser. Pourquoi? Tant de gens essaieront de laisser entendre que c'est en fait le COVID-19 qui a influencé une partie de cette tourmente euh, économique que connaît le, le Royaume-Uni, mais si tel est le cas alors pourquoi les autres prêts comme les états unis comme l'allemagne comme la france repenil tout alors que le, le royaume uni est toujours à la traîne pourquoi ça correspond tout simplement pas donc fondamentalement beaucoup de gens au sein d'équipes de succès et moi-même pensons que le vitrio constant qui affecte le poids de Paris Harry et Meghan n'est qu'une distraction des conséquences de Brexit Parlons maintenant un peu de l'histoire de l'amour avec Harry et Meghan. Je suis presque sûre que la plupart d'entre vous le savent à un moment donné, mais Meghan Markle est une actrice américaine métisse et elle travaillait sur une émission de télévision populaire au moment où elle a rencontré Harry et ils se sont immédiatement entendus. Et on dit qu'elle a littéralement vu une photo d'elle sur Instagram avec un filtre Snapchat en lèvrette, et elle a été vraiment époustouflée dès, dès le début. Donc c'est vraiment une de ces histoires d'amour qui sortent du tous trois des contes des faits. Au début l'école de Magan dans la famille royale a été difficile, mais elle n'a pas fait face à la quantité de menaces de mort ni à la quantité d'articles anneaux et plein de mensonges encore. Comme elle le fait aujourd'hui. Pour rappel, quand je regarde sur YouTube, sur Reddit, sur Twitter, sur Instagram, quelle que soit la plateforme, et que Meghan Markle est comme l'ennemi numéro un, l'envie le plus détesté, c'est généralement les Britanniques. Il n'y a vraiment aucune raison pour que ce soit une femme qui est une humanitaire. Une femme fière et indépendante, elle est tombée amoureuse d'un prince et son seul crime a été de crier au racisme et à la xénophobie car elle a connu tant de tant de racisme alors qu'elle vivait dans le palais. Par exemple, des questions sur la couleur de la peau de son enfant, sur le fait qu'il y avait une distinction claire entre la presse qui sortait sur elle et la presse qui sortirait sur les autres membres de la famille royale. Il y avait ce genre de dynamique de fille méchante de, Kat, euh, de Kate Middleton et vous savez, on aurait dit qu'elle était l'autre. Elle a été définitivement pointée du doigt et je comprends, je veux dire, que c'est une femme américaine. Elle entre dans un monde très très très différent, je comprends, mais la façon dont elle a été traitée est atroce. Et vous savez que vous regardez des autres monarchies, comme la monarchie suisse, comme la monarchie norvégienne, et elles ont accepté les membres métis dans leur famille à bras ouverts et avec amour. Et, très important, elles ont sorti et ont publiquement renoncé au racisme. C'est quelque chose que le Royaume-Uni n'a pas fait et qu'il semble refuser de faire. Ce n'est pas juste. Donc, dans les mémoires change de Harry, il est essentiellement précisé qu'il était venu voir son père et son frère avec ses occupations très très tôt. Et vous savez que pour moi, Charles est très froid et très détaché. Selon quand Diana est morte, quand la mère de Harry est morte d'une manière si brutale, si horrible, Charles, à ce moment, à ce moment-là, n'a même pas vraiment consolé physiquement son fils. Il ne l'a pas retenu, il n'a pas pleuré avec Louis, il n'a pas serré dans les bras. Et lui a juste tapoté le genou. Et nous savons également, par les mémoires de Harry père, que William a clairement indiqué le, de manière très flagrante flag qu'il pensait que Meghan n'était pas assez bonne pour être marié à son frère. Et il a en fait eu une indication physique en abusant de son petit frère Harry alors qu'il ne voulait simplement pas concéder de simplement de se débarrasser de sa femme. Vous savez, j'ai fait une vidéo, une vidéo sur Harry et Meghan sur ma, ma, ma page YouTube au début. Ma page YouTube et mon objectif a toujours été de parler de culture, de parler de motivation, pour parler d'inspiration. Et j'ai remarqué très tôt que cette vidéo, qui n'était vraiment pas censée être si importante, attirait beaucoup d'attention. Et donc, fond fondamentalement, je devais me demander, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cette vidéo attire-t-elle à d'attention attention? Il y aura des temps, des temps, des tonnes de trolls qui bombarderont cette vidéo où j'ai parlé de la façon dont je soutiens Harry et Meghan et de la façon dont je suis déçu du Royaume-Uni. Et je suis déçu du Royaume-Uni. Je ne changerai pas ma, ma position jusqu'à ce que je vois un changement. Vous savez, j'ai parlé de la façon dont j'ai toujours admiré la culture britannique, l'art britannique, literature britannique. Vous savez, c'est l'un de mes genres préférés. Et puis, j'ai vu ce qui se passait, où les gens étaient manifestement racistes envers cette femme, et j'étais arrivée sous le bus, en conséquence, et c'était très, très, très pour moi de voir. C'est toujours très décourageant pour moi de voir. Vivant en France, ayant vécu aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de d'une communauté, de fraternité, de de, de fraternité autour du multiculturalisme. Et vraiment, vraiment, vous voir s'efforcer de créer un monde qui renonce à la suprématie blanche et à tout autre sectarisme. Alors que ce que je voyais du Royaume-Uni, c'est l'assemblée très clair et fréquent. Cela m'a absolument brisé le cœur quand j'ai vu que l'un des plus grands partisans de Harry et Meg, le Dr. Jola, avait reçu une lettre de haine d'un groupe anor suprimatiste blanc au Royaume-Uni, mais sans de la tuer, ainsi que ses jeunes enfants et son mari. Et nous savons que cela est directement lié à Harry et Meghan et leur soutien. C'est juste quelque chose comme quelqu'un qui est américain, qui vit en France, qui n'a jamais vu ce type de culture autre que le culte, qui est MAGA, et les dettes de Donald Trump. Mais sinon, je n'ai vraiment jamais vu ce type de comportement dans nos jours. Ce niveau de haine et de sectarisme flagrant. Mais le problème est que la haine de Harry et Meghan a été monétisée. C'est une industrie de un milliards de livres qui le déteste. Principalement Meghan Markle. Une industrie de un milliards de livres. Donc, les gens payent d'argent pour des dollars publicitaires juste pour détester et vilipender. Cette femme, ce n'est donc pas un hasard. Le problème est que le public anneau est également le prix la haine des faux tabloïdes. Et à couru avec, il y a beaucoup de gens comme ma chan, mais de l'autre côté. Ce sont les gens qui ont vilipendé megan Comme j'ai dit la semaine dernière, j'ai vu une vidéo intitulée F.U. megan F.U. Megan. Ça veut dire, euh, je t'en Je t'en Megan. Et d'une femme, mais euh, pas moi. Si vous deviez parler à ces gens, ils diraient que vous savez que la raison pour laquelle ils font cela n'a rien à voir avec le racisme, rien à voir avec la xénophobie. Qu'elle faisait, ça parce qu'elle a ignoré le protocole royal ou parce qu'elle a manqué de respect à leur tradition. Beaucoup d'excuses différentes. Mais nous savons vraiment que la vraie raison, vraie raison, est parce que Harry a épousé une Américaine d'origine mixte, métisse. Et les gens détestent ça. La preuve est, un, est, est que même lorsque Meghan, euh, lorsque Meghan Markle a mentionné qu'elle avait des pensées suicidaires, qu'elle avait des problèmes de santé mentale, le palais a vraiment toujours refusé de rencontrer les problèmes qu'elle avait. Il ne voulait même pas qu'elle s'en aille à un centre de traitement pour obtenir de l'aide au mépris de leurs problèmes de santé mentale et leurs menaces de mort. Harry et Meghan ont légitimement décidé de quitter le Royaume-Uni. Je suis si heureux qu'ils aient quitté cet environnement toxique. Ils ont pratiquement fui le Royaume-Uni. C'est barbare. Ça ressemble à une histoire du 15e ou 16e siècle, pas devant 21e siècle. Mais là encore, la Grande-Bretagne a encore publiquement guillotiner les gens jusqu'à les années 60. Donc, euh, je suis tellement conscient qu'ils soit parti parce que imaginez ce que serait passé s'ils n'était pas parti. Imaginez. Des gens sont venus sur ma chaîne et disent que je n'ai aucune autorité pour parler de cela parce que je, viens, je, je ne viens pas de grande bretagne que je suis américaine et que je devrais me concentrer, me concentrer sur l'Amérique ou la France ou le Portugal d'où vient mon, mon mari. Mais je dis non. Un, parce que c'est un problème mondial et deux, parce que megan est américaine. Et les États-Unis ont envoyé Meghan au Royaume-Uni en croyant que le Royaume-Uni la traiterait correctement. Et ils ne l'ont pas renvoyée avec des problèmes de santé mentale et avec des pensées suicidaires. Peu importe comment vous le dites, ce n'est tout simplement pas juste. Ce n'est pas juste d'un point de vue éthique. Et je ne me laisserai pas réduire au silence. C'est ce que tant de gens ont essayé de faire à Harry et Meghan. Ils ont également essayé de le faire aux partisans d'Harry et Meghan. Ils ont essayé de le faire taire. Et c'est exactement ce que font les agresseurs Donc, je parle dans cette vidéo. J'ai donc parlé dans une vidéo de la raison pour laquelle le Royaume-Uni déteste Meghan. S'il vous plaît, si vous avez une occasion, allez voir cette vidéo. C'est en anglais, mais il y a des sous-titres en français. Les sous-titres sont générés automatiquement, donc ne... ce ne serait pas parfait. Mais l'article auquel je fais référence parle des véritables raisons pour lesquelles Harry et Meghan ont été si vilipendés au Royaume-Uni. Et je crois vraiment que l'auteur de cet article il a été écrit dans le magazine Fortune sur le site web, interprète vraiment cela correctement et son raisonnement est ceinturement que le Royaume-Uni a historiquement eu la fondation d'un système de caste. Et en tant que les gens, en particulier ceux qui peuvent être prises avec les conséquences économiques réelles du Brexit, ne peuvent tout simplement pas résoudre le fait que, que Harry a épousé une femme noire américaine. C'est essentiellement du racisme et de la xénophobie, et même si les gens ne peuvent pas l'admettre, il s'agit de sa race et de sa nationalité. Mais malgré toute cette âme, Harry et Meghan ont été extrêmement résistants. Ils ont déménagé aux États-Unis avec l'aide de Tyler Perry, qui était un ange. Tyler Perry est venu en Inde. Quand ils avaient besoin de lui, elle leur a fourni une maison de plusieurs millions de dollars et leur a assuré la sécurité. Quelque chose que le palais avait refusé de faire était de leur assurer la sécurité en sachant très bien qu'ils faisaient face à des menaces de mort. Quel genre de famille fait ça Harry et Meghan ont également de nombreux prix pour leur incroyable travail humanitaire. Ils ont reporté le prix de 3 de l'homme Robert F. Kennedy. Meghan a remporté un prix des femmes des Nations Unies. Ils ont reporté un prix de NAACP. Ils ont obtenu un contrat de 100 millions de dollars de Netflix. Ils ont également eu des programmes. Sur Netflix, sur Amazon Prime. Ils prospèrent, ils prospèrent. Le Panzari, récemment publié ses mémoires et son travail avec la conférence Better Up, était incroyable. Ils transforment donc une situation malheureuse en quelque chose de positif. Et je ne pourrais pas être plus heureuse pour eux. Nous devons continuer à les soutenir et à parler en leur nom. Les agresseurs souhaitent se taire et nous ne pouvons pas nous permettre d'être réduits au silence. Alors, les gars, les gens, les femmes, les hommes, tout le monde. Alors, <rire> Alors c'est beaucoup. Laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Je verrai dans ma prochaine vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, vous abonner et merci beaucoup. A bientôt